Bonjour tout le monde. Aujourd'hui marque le début de la semaine des services paramédicaux. C'est l'occasion pour nous tous de célébrer et de remercier les femmes et les hommes aux premières lignes de notre système de santé. À travers le pays, les paramédics et des agents de communication se tiennent prêts à apporter aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin. Chaque jour, ils répondent à nos appels à l'aide et s'exposent aux dangers pour sauver des vies. Et cette année, nous leur sommes particulièrement reconnaissants des sacrifices qu'ils font et des services qu'ils rendent durant la pandémie de la COVID-19. Alors, à tous les paramédics du Canada, merci. Depuis le début de la pandémie, vous vous présentez au travail pour aider les Canadiens et faites preuve d'un courage, d'une compassion et d'un dévouement exemplaires. Et on est déterminé à être là pour vous aussi. On a travaillé avec les provinces et les territoires pour offrir une augmentation de salaire aux travailleurs essentiels et s'assurer que vous disposez de l'équipement de protection individuelle dont vous avez besoin. On continuera de mettre tout en œuvre pour vous aider durant cette période difficile, parce que c'est en nous appuyant les uns les autres qu'on va traverser cette crise. Au nom de tous les Canadiens, merci pour votre service et pour le travail incroyable que vous faites à tous les jours.